Je sais pas si vous connaissez euh, le jeu Farmville, vous en avez certainement au moins entendu parler. En tous les cas, moi je me souviens à une époque, on m'envoyait pas mal d'invitations euh, du type, je sais pas, Marie-Jeanne vous propose de jouer à Farmville, etc. Il y avait un grand engouement à l'époque et je me souviens même euh, quand on prenait, euh, quand je prenais le métro, quoi, je voyais des personnes qui jouaient beaucoup à ce type de jeu. Bref, euh, ça c'est l'introduction pour vous dire qu'on va parler un peu, enfin euh, en tout cas c'est un point de départ de cette vidéo qui n'est pas structurée comme d'habitude, c'est volontaire, euh, simplement je suis un peu fatiguée de faire du montage trop long et puis de, de, de faire de sorte de dissertation, là on va faire quelque chose de vraiment plus cool, léger, le sujet le permet. Alors euh, je vous l'ai dit hein, c'est une vidéo euh, simple, pas trop structurée, ce qu'on va faire donc on va en profiter pour parler d'un des jeux, enfin d'une blockchain qui s'appuie sur ce type de jeu là et voir donc c'est Gala blockchain euh, que peut-être vous avez euh, entendu parler parce qu'en ce moment euh, son cours s'envole et sa courbe des prix elle est tellement en hausse qu'elle qu est presque à la verticale quoi, pour vous dire à quel point elle prend, euh, bah, elle, elle prend la lumière en ce moment et surtout elle attire de plus en plus de personnes. Bref, cette vidéo, c'est donc un prétexte pour parler de Gala Blockchain, voir en quoi elle est très intéressante dans son mécanisme, parce qu'elle a tout un système de rétribution, de, de redistribution des bénéfices, qui est pour moi au top, et voir en fait en quoi, de manière générale, parce que c'est pas la seule hein, qui, qui propose des jeux de farming, en quoi euh, ces, ces types de, de studios de développement en blockchain sont très pertinents et, qui, et que peut-être c'est des très bonnes tokens sur lesquels investir. C'est un peu ça euh, l'idée qu'on va développer rapidement dans cette vidéo plutôt euh, cool. Alors pour une présentation rapide de Gala Blockchain en fait elle existe depuis euh, 2019 officiellement mais c'est vraiment en 2021, là vraiment tout récemment d'ailleurs, qu'on commence qu'elle qu a mis en phase au moins un jeu Tom Star hein, pour euh, le jeu de farming en question qui devient de plus en plus populaire. Il faut savoir qu'il est encore en cours de développement et euh, j'ai essayé d'ailleurs hier j'ai passé toute ma journée à jouer à essayer de comprendre etc. pour, euh, bah, pour être apte à mieux vous en parler et c'est comme ça que je me suis dit mais c'est dingue ils ont raison de, de faire ça. Il faut savoir que celui qui a créé Gala Blockchain, il est derrière, enfin c'était le cofondateur du studio Zynga, qui est euh, derrière quel jeu très connu ben, Le jeu Farmville en question. C'est pour ça que dans l'introduction je vous en parlais. Farmville qui a vraiment explosé les records à l'époque, c'était le jeu, enfin c'était l'un des jeux qui était le plus joué sur mobile. Et ce qui est intéressant avec ce type de jeu, je, je, vraiment je parie que vous connaissez des gens qui ont y joué, c'est que la tranche de population, elle est super large, c'est-à-dire que ça peut plaire aux enfants jusqu'aux adultes alors que la plupart des autres jeux, vous savez bien que c'est quand même niché 15-35 ans, etc. Donc, et en plus, ce marché-là, il est encore plus intéressant parce que c'est, d'une part, donc une grosse frange de la population, donc femmes, hommes, enfants, adultes, et en plus, des personnes qui ne sont pas euh, des joueurs, enfin, des gamers au sens propre du terme. C'est des gens qui ne jouent pas sur console, mais qui peuvent jouer pour se divertir. Typiquement, moi, je fais partie de cette cible-là. C'est-à-dire que je ne joue pas aux jeux vidéo, mais par contre, de temps en temps, pour un voyage ou quoi, je pourrais jouer, et typiquement, je pourrais... Je, je peut jouer comme ça à des jeux de simulation etc et là ce qui est intéressant c'est qu'ils vont euh, donc développer le même type de jeu que farmville le fameux Townstar star là qui est en cours euh, sur lequel on peut jouer en ce moment donc en version décentralisée qui fonctionne sur une blockchain. et eh bien c'est la même chose que farmville sauf que là au lieu de jouer avec des tokens qui sont euh, virtuels et puis qui servent qu'au jeu là éventuellement on peut les, euh, les échanger sur des plateformes d'échange d'ailleurs on peut acheter du gala euh, sur, euh, sur binance par exemple c'est à dire que la personne qui joue et qui développe euh, sa vie enfin, sa ferme, elle, si elle veut arrêter du jour en lendemain de jouer, eh bien, elle n'a plus qu'à vendre ses, ses NFT et récupérer son argent, ses gala tokens, etc. C'est-à-dire que là, imaginez toutes les personnes qui jouaient à Farmville, on peut leur dire, bah, tu peux faire la même chose tout le temps que tu as passé à jouer à Farmville, à créer ton village et ta ferme, etc., pour pas grand-chose, finalement, à part le divertissement qui est une valeur en soi, c'est OK. Euh, là, bah, tu pourrais faire la même chose et gagner des tokens à la place, enfin, du coup, gagner de l'argent. Donc, l'argument, il n'a il pas besoin d'être prouvé, si vous voulez. Ils ont déjà fait Proof of Concept, c'est ce genre de jeu. Ça marche, ça plaît, le ticket d'entrée est franchement pour le coup euh, accessible, on peut jouer à star gratuitement, et puis euh, les gens peuvent leur dire hey, « et tu vas te divertir, tu vas gagner de l'argent ». Je ne vais pas revenir sur ce point, parce qu'on en a déjà parlé dans la révolution de, du gaming, mais ce que je veux dire, c'est que Gala Blockchain, elle, elle s'est positionnée là-dessus, en disant « Moi, le premier jeu que je vais développer, c'est un jeu que je connais, que j'ai déjà maîtrisé pendant des années et que je vais proposer sur la blockchain ». Ça, c'est vraiment euh, génial de faire ça. Je me permets de dire ça parce que beaucoup de jeux, enfin euh, vous savez les studios de développement, vous le savez mieux que moi même euh, ça met énormément de temps pour développer un bon jeu et, et la plupart des gamers d'aujourd'hui qui jouent je sais pas sur Fortnite et sur d'autres jeux euh, comme ça bien, bien établis, bah, ils ont du mal à rentrer dans les jeux euh, crypto parce qu'on leur propose des jeux avec un gameplay très très faible et euh, les, les, les personnes finalement qui rentrent dans les jeux vidéo crypto, euh, c'est plutôt des, des personnes qui sont déjà dans la crypto-monnaie et puis là on leur propose un univers de jeu ça c'est génial, tous les jeux, bah, en fait les jeux de Metaverse, Decentraland, Star Atlas, etc., c'est typiquement pour ce marché-là. Mais il n'y avait pas encore quelque chose pour euh, bah, les novices complets, euh, vos, je sais pas moi, votre mère, vos, vos, vos amis, votre père peut-être, enfin toutes ces personnes-là qui jouent pas forcément aux jeux vidéo que de temps en temps. Donc bref, pour le marché, c'est fait. Et puis... Euh et euh, leur intelligence en fait marketing c'est de pas s'arrêter là, c'est-à-dire que ça le jeu Townstar, c'est vraiment un produit d'appel. Euh, ce qui est bien, c'est qu'ils sont en train de développer d'autres jeux et il y en a pour tous les goûts. Alors euh, là je suis en train de euh, je vous montre la liste des jeux par exemple moi le, le jeu qui pourrait le plus me plaire c'est euh, Mirandus. Vous voyez que il euh, y a plusieurs autres jeux qui sont pas mal et en tous les cas ça veut dire quoi aussi d'un point de vue de l'investisseur, ça veut dire que c'est aussi un bon moment pour rentrer même si on a l'impression que le token a pris de la valeur et que ça va s'arrêter. En fait, peut-être pas du tout, c'est que le début et euh, pour finir, par rapport aux autres jeux et aux jeux qui ont l'air vraiment très bien faits d'ailleurs c'est un peu le credo de la société, c'est de dire créer des jeux qui vous plaisent, et des jeux fun et dans lesquels vous pouvez gagner de l'argent donc vraiment le play to earn euh, qui prend une belle dimension je trouve avec Galagame, mais je voulais surtout vous en parler en fait pour parler des systèmes de nodes alors euh, bon je vous ai dit c'est une vidéo conversation, moi je, de manière générale j'ai pas l'impression bah, forcément d'avoir raté le train, c'est à dire que quand bien même parfois je rentre un peu tard dans une crypto je gagne toujours euh, plus que, que, que c'est permis en fait. Mais c'est l'une des seules fois où, avec Galagame, où j'ai eu l'impression d'avoir raté le train, pas en achetant le token parce que je l'ai acheté et en plus il y a quelques semaines déjà, mais euh, surtout avec le système des nodes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la blockchain Gala, qui fonctionne hein, sur Ethereum, d'ailleurs, ils vont l'ouvrir aussi à, B, euh, à Binance. Je suis pas sûre, mais ce que j'ai vu dans les news, c'est ça, il y a Polygon aussi, pour réduire les frais, et tant mieux. Mais en tous les cas, la blockchain Gala, qui, euh, elle fonctionne aussi avec des nodes, c'est-à-dire que les, des personnes comme vous et moi, on peut exécuter aussi et faire partie du réseau pour le sécuriser. Alors le système est hyper bien pensé et franchement, si on l'avait fait, euh, je vous ai dit, hein, j'avais l'impression de rater le train, mais vraiment pour des revenus passifs, c'était énorme. Enfin, en termes de ROI, les types qui exécutent des nodes, ils gagnent des récompenses par jour, des points qui peuvent être ou des NFT et surtout des, euh, du Gala Token. Et en mars, par exemple, pour vous donner juste euh, une idée, ils avaient acheté 7000 euros le node et en fait, Gagnaient l'équivalent de 1000 dollars par mois en revenu passif avec les gala token qu'ils échangeaient et euh, là depuis mars le gala token a explosé comme je vous l'ai dit donc euh, donc vous voyez c'est pour ça que je vous ai dit j'avais l'impression de rater le train je pense que c'est quelque chose que j'aurais typiquement aimé faire et le pire c'est que j'en avais entendu parler mais j'ai tellement trop d'informations je pense que vous aussi vous êtes dans ce cas là c'est à dire qu'aujourd'hui c'est tellement foisonnant on a tellement d'idées tellement de vidéos youtube tellement d'articles que peut-être parfois ben bah, en fait les, les bonnes infos les les bonnes pépites, elles sont noyées sur la masse d'informations. Et vraiment, je regrette pour Game, même si c'est vraiment pas trop tard. Sauf que pour faire un node aujourd'hui, euh, ça coûte environ 50 000 dollars. Donc vraiment. Et en plus, chaque année, ils réduisent le, le nombre de récompenses. En tout cas, il reste une 20 000 nodes en, en ce moment qu'on peut prendre. Mais voilà, les, les prix sont quand même démentiels. Et en tout, il y aura seulement 50 000 nodes qui vont tourner sur Gala Blockchain. C'est à dire que quand bien même il ferait plein d'autres jeux, il y aura toujours 50 000 nodes qui sont en fait représentés par un NFT. Et euh, si les gens veulent revendre, ils le revendront sur le marché secondaire. Mais là, ils le disent, hein, le dernier qui sera vendu coûtera plus de 100 000 dollars. Donc pour vous dire, c'était vraiment, je pense, une... bon, il y a plein d'opportunités comme ça dans la DeFi, mais je ne sais pas pourquoi, celui-là, je me dis, euh, peut-être parce que j'ai eu l'occasion de, de rencontrer euh, Gala Blockchain plus tôt, en tous les cas, j'ai un tout petit euh, regret ou, fin, ou remords. Donc voilà pour Blockchain Gala, euh, rapidement dans les grandes lignes, pourquoi ça me semble intéressant, mais il euh, faut savoir que ce n'est pas du tout le seul, la seule Blockchain hein, qui fonctionne comme ça. Enfin, je veux dire qu'il y a une stratégie commerciale très bien pensée. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Gala Blockchain qui fait ce type de jeu. Euh, J'ai découvert, justement, vraiment, on va dire, c'est leur concurrent direct Crypto Byte, que je trouve encore plus excellent que Townstar. Pourquoi Parce que Townstar, bah, parce que c'est la version bêta. Euh, pour gagner des Gala Tokens, en fait, il faut participer à des compétitions. Euh, c'est à dire qu'on est en concurrence les uns contre les autres. Mais il y en a qui sont vraiment très, très forts, qui jouent depuis longtemps et qui ont déjà des NFT qui leur permettent de gagner. Alors, quand on arrive comme ça, enfin, euh, je vais vous montrer si je peux là mon écran, voir. Ma, ma, ma ville, elle est vraiment un peu cataclysmique, je produis pas beaucoup euh, donc euh, voilà je n'ai pas eu l'occasion de gagner encore, donc peut-être que je vais voir après quand le jeu va se développer et il faut savoir que si ce type de jeu vous intéresse parce que je pense que c'est plus intéressant de jouer et de gagner que d'investir seulement moi j'investis seulement, mais euh, là en l'occurrence j'ai envie de j'ai envie de tomber sur des jeux sur lesquels je pourrais jouer éventuellement et il y a un concurrent direct à Tom Star, c'est Crop Byte, alors vraiment pour l'avoir essayé rapidement je le trouve encore mieux que Townstar. Et bien sûr, le but, c'est d'en faire une ferme rentable dans laquelle vous pouvez vendre bien comme il faut, en fait, vos productions. Mais alors, pour le coup, le jeu est tellement plus étoffé. Il y a plein de choses à comprendre, il y a plein de choses à faire. Typiquement, c'est le genre de jeu qui vous prend. Euh, c'est vraiment euh, bon, un jeu de simulation, mais euh, très développé. En tous les cas, moi, j'ai pas tout saisi pour le moment, mais j'ai vu que la token, le, le token CBX, là encore, je vais investir nécessairement, mais il a une bonne fonctionnalité, il y a plusieurs choses à acheter. On peut revendre, mais c'est peut être un jeu qui demanderait beaucoup, beaucoup de temps mais les personnes qui aiment ce type de jeu de simulation agricole et de, de, de farming ils vont adorer ça c'est sûr donc voilà crop byte vraiment ça a été une bonne surprise pour moi je vais continuer de jouer hein, pour voir comment comment ça marche plus précisément en tous les cas il pourrait me plaire même si d'emblée j'ai trouvé ça un peu un peu lourd en termes d'information sinon il y en a un autre que je pense que vous connaissez déjà de nom c'est alice et c'est sur binance Smart Chain. alors moi en fait ça fait tellement longtemps que j'entends parler de ce jeu parce que je, je faisais du binance vault vous savez sur binance on peut stacker des bnb et gagner des nouveaux euh, tokens de launchpad donc j'en ai depuis longtemps du alice et puis donc euh, bah, j'ai l'impression que le jeu enfin euh, ça fait trop longtemps qu'il n'est pas sorti mais en tous les cas c'est l'un des plus prometteurs parce que déjà il est sur binance Smart Chain, ils ont fait une grosse campagne euh, je, vous, je vous ai dit on connaît au moins son nom mais euh, c'est vrai que maintenant ça commence à prendre du temps je pense qu'il faut quand même qu'il commence à, à sortir au moins une première version mais il a un énorme potentiel il a très bien été euh, pensé et dernièrement j'avais participé d'ailleurs à ce son launchpad de Defiland. alors c'est un peu la même chose, euh, ça fait plus GameFi pour le coup, ça m'intéresse un peu plus et c'est sur Solana. Et Par rapport aux autres jeux qu'on a vu là Defiland ça, ça, ça s'apparente plus à la GameFi euh, c'est à dire qu'on va plutôt faire du yield du farming au sens propre, on va stacker des tokens etc mais dans un bel univers de jeu. Bon pour l'instant il n'est pas encore sorti, c'est à dire qu'il faut un accès privé pour rentrer et essayer mais ça peut être prometteur. Donc bref on est encore qu'au début, hein, tous ces jeux là et d'ailleurs les meilleurs jeux sont encore en cours de développement c'est-à-dire qu'ils vont pas sortir d'ici un an ou deux surtout les jeux qui vont prendre qui vont plaire aux vrais gamers mais en tous les cas voilà j'avais envie de vous faire une petite vidéo rapide j'aime beaucoup blockchain gala et euh, je pensais que c'était intéressant en fait de, de vous parler de ça de voir comment enfin euh, j'essaye d'investir en ce moment dans les jeux euh, qui vont avoir le plus d'impact même si bien sûr comme comme tout le monde j'ai investi sur des star atlas etc et donc voilà on finit la vidéo comme ça petite vidéo rapide j'en prépare d'autres je suis en train de faire des tests avec en faisant des vidéos qui me prennent moins de temps en termes d'écriture. Et euh, voilà, bah je, vous, je vous remercie de regarder cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis, pourquoi pas essayer ces jeux-là genre essayer Townstar, etc. Moi, je vous ai dit, je pense que je vais rester sur Townstar. Euh, J'ai bien aimé, je commence à accrocher. Et puis, on va voir hein, si, je te... si je gagne de l'argent avec ça en me divertissant. Pourquoi pas Alors, vraiment, ce serait le, euh, ce serait le top. J'oubliais, encore une fois, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Discord où on se partage entre nous euh, bah, les jeux sur lesquels on joue, les tips, les protocoles, etc. Euh, c'est sympa, c'est assez... bienveillant en tous les cas. Euh, voilà, si vous voulez nous rejoindre sur Discord, il y a le lien en dessous.